Bonjour à toi, cher spectateur. La gravité de Cédric Ido, c'est un film qui m'intriguait beaucoup. Bon, déjà parce que c'est un film de genre, et vous le savez, si vous suivez cette chaîne, je suis un grand défenseur du genre, qui plus est, français ou francophone. Mais en plus, ça a l'air d'être une proposition assez particulière, puisqu'on était à mi-chemin entre du cinéma fantastique et du cinéma social. Et j'avoue que dans le genre, ça me rappelait par pas mal de points le film Gagarine qui était sorti il y a maintenant deux ans, je crois ou un tout petit peu plus de deux ans, et qui avait un petit peu les mêmes prémices, la, manière, la même manière de poser le sujet, de le mettre en forme, et j'avoue que du coup j'avais très envie de voir ce que pouvait donner le travail de Cédric Ido Le résumé pour faire simple, Daniel s'apprête à partir loin de sa cité, loin de son frère, loin d'une vie qui ne lui convient plus. Avec sa femme et sa fille, il commence à réunir leurs affaires, alors qu'un ami d'enfance vient juste de revenir en cité, et qu'un mystérieux alignement des planètes semble se mettre en place. Mmh. Euh... Bon, il y a de l'idée. Clairement, il y, y a vraiment une idée, il y a vraiment une base cinématographique qui est posée au travers du long-métrage de Cédric Ido On sent qu'il a envie de convoquer plein de choses. On sent qu'il a envie à la fois de parler de cité, parler d'un certain contexte social, parler aussi tout simplement d'une histoire de gang, liée à une histoire de famille, plus ou moins. Donc, il y a plein de petites choses qui sont posées. Dans sa, dans sa base et dans ses prémices, c'est un film qui est intéressant. Je trouve que dans sa continuité et dans, son ma et dans sa manière d'avancer, le film de Cédric Ido est un peu limité. Alors je dirais pas non plus qu'il est constamment freiné par ce qu'il a envie de faire, mais disons que la base se tient, mais que rapidement on a l'impression que cette base elle est vite oubliée pour broder vaguement des pseudo personnages qui vont avoir plus ou moins d'évolution au fur et à mesure que le récit va avancer. Mais même ça je trouve c'est assez moyen. C'est pas complet. Et ça donne lieu à un film où on a l'impression que les personnages, je dirais pas, font du surplace, mais n'avancent pas dans la meilleure direction possible. Et du coup, on a un peu l'impression que s'ils ne se remettent pas forcément en question de la bonne manière, ils n'arrivent pas à faire en sorte de recontextualiser leurs actions pour réussir à progresser correctement. Alors je dis pas qu'un personnage se doit forcément de faire ça, mais un scénariste, un réalisateur doit être un peu ce médiateur qui fait qu'un personnage ne se perd pas au fur et à mesure que le récit avance. Et là, on a un peu l'impression que Cédric Hido, il a une super base, mais qui laisse ses protagonistes avancer là-dedans complètement à l'aveugle. Et bah, en tant que spectateur, c'est très perturbant, et ça donne lieu à un film qui est pas tout à fait palpitant. Mêler le cinéma de genre et la base d'un récit social et pouvant sonner comme très classique est un bon moyen de jouer avec l'essence même d'un cinéma, mais également d'en bouleverser les codes pour construire une œuvre sortant de l'ordinaire et jouant ainsi parfaitement avec le spectateur face à celle-ci. Cédric Ido, qui n'avait rien réalisé depuis maintenant 6 ans pour le cinéma, nous offre une œuvre assez bizarre sur de nombreux aspects. Un film sonnant tout aussi bien comme une exploration du fantastique que comme une chronique sociale plus classique dans sa base, pour un moment de septième art trop court pour ce qu'il a à nous raconter, mais assez intense pour nous tenir en haleine. En termes d'écriture, donc Cédric Hido a écrit le scénario, mais il s'est fait aider par Mélissa Godet et Jeanne Aptekman. Euh... J'ai du mal avec ce scénario. En fait, il y a plein de choses que je peux sauver dans ce film, mais le scénario est un des points sur lesquels je suis le plus sceptique. Le scénario, pour moi, est très bateau. Il est bateau, en fait, parce qu'il voudrait se baser sur le charisme des différents personnages pour réussir à faire avancer le récit. Alors, en soi, je salue l'idée. Vraiment, c'est une performance de se dire qu'un charisme de personnage peut suffire à faire progresser un, un récit dans sa globalité. Il y a des films qui y arrivent. Il y a des films qui arrivent à tellement donner du corps et de la puissance à leur personnage principal que derrière, la narration ne va être qu'une succession d'instants qui vont vraiment l'entourer. Je pense comme ça indirectement à Willby Blood, qui pour moi est la plus belle démonstration de ça. On a un personnage central extrêmement charismatique et le récit arrive à le suivre. Ce n'est pas top Paul Thomas Anderson qu'il veut et clairement, euh, on sent qu'ici au niveau de l'écriture, le problème c'est que ce personnage principal en tout cas, et pas assez charismatique pour réussir à porter le récit. Et au-delà de ça, je vois l'idée de vouloir faire en sorte que le contexte social puisse avoir assez d'impact sur ce protagoniste pour que cela suffise à faire progresser le récit. Mais c'est tellement hasardeux qu'on en oublie que ce film, dans sa base, dans ses prémices, devrait raconter l'histoire d'un endroit où il va y avoir un événement surnaturel. Et cet événement va avoir plus ou moins d'impact sur ses personnages. Disons que si ça, c'est supposé être l'essence même du scénario, bah dans ce cas, le scénario est complètement foiré. Heureusement, il y a d'autres trucs qui sauvent le film, hein. mais si on se limite à cette base-là, le scénario est loupé. Ido, aidé de Godet et Abtekman, veut absolument nous emmener dans une direction de genre, même si clairement, dans ses prémices, son scénario se pose avant tout comme un drame social et familial, posant deux personnages principaux radicalement opposés, mais liés par une forme de tragédie. Cela permet au scénario de se construire sur une base solide, mais rapidement, cela donne aussi la sensation que le script n'a pas grand chose à nous offrir, ne cherche pas plus que cela à exploiter ses protagonistes, et surtout ne parvient pas à donner lieu à ce que l'on pouvait attendre, ni du côté de la partie très orientée genre, ni du côté de celle voulant nous plonger dans un drame familial. En termes de mise en scène, la proposition que nous offre Cédric Ido est intéressante sur le papier, parce qu'on a, si dans le scénario on peut avoir envie de remettre en question l'idée de jouer entre film de fantastique et de genre pur et drame social avec quelque chose de fort, avec ce placement dans les cités. Disons que si l'écriture, donc comme je l'ai dit, on peut le remettre en question, dans la mise en scène, non. Parce que la mise en scène, elle a cette idée de vouloir justement jouer avec ce lieu, jouer avec ce contexte, et faire en sorte du coup que cet événement surnaturel, il amène les personnages à regarder tout cela de manière un petit peu différente. Et même nous, en tant que spectateurs, par le biais du propos, notamment de cette bande, qui a des motivations qui semblent floues, mais qui au fur et à mesure que l'on avance dans le récit, et notamment à la fin, semblent plutôt saines et justes, amène une certaine puissance dramatique, Cédric Kido par sa mise en scène, il met en relief ça. Et c'est presque là que le fantastique vient prendre sa place la plus prépondérante et la plus logique quant au récit et quant à ce que ces personnages sont supposés véhiculer. Donc, disons que la mise en scène est à double temps. Dans un premier temps, on se demande ce qu'elle veut réellement raconter, et lorsque l'on arrive à la fin, on se dit wow, « Waouh Là, elle fonctionne !» Là, elle a de la puissance, là elle a de l'impact, là elle a de l'envergure, elle a de la générosité cinématographique, filmique et cinéphilique. Donc là-dessus, c'est évident. Mais après, c'est un rythme qui est très bâtard. Et du coup, vu que c'est un film qui dure en plus 1h26 seulement, il ben, y a de quoi être un petit peu perturbé par tout ça et se dire que l'objectif n'est pas complètement atteint. Et qu'en tant que spectateur, on peut se poser les bonnes questions de se dire « La mise en scène, encore une fois, est passionnante et très intéressante. » Mais est-ce qu'elle réussit à totalement nous embarquer Je suis un petit peu plus sceptique là-dessus. Ido construit un film qui visuellement sonne comme d'une grande intensité et d'une puissance graphique évidente. Mais rapidement, on sent que le rythme derrière le film manque de consistance et manque de générosité, donnant lieu à une impression de fragilité qui peine à se reconstruire par la suite. Rapidement, le récit semble s'enfermer dans une mécanique trop plate, qui fait que même si on se sent embarqué par la base même du récit, on se sent également très rapidement malmené par le film, qui ne semble pas savoir s'il doit plus mettre en relief le genre, ou s'il doit un peu plus mettre en perspective ses personnages, qui n'ont pourtant pas assez de consistance pour se tenir, du début à la fin de celui-ci. En termes de casting, je trouve celui-ci plutôt bon. Euh, je trouve déjà que Jean-Baptiste Hanoumont est vraiment excellent, l'acteur délivre une prestation qui Toujours à mi-chemin entre la caricature, le burlesque, le trop sérieux. Mais ça fonctionne, j'aime bien. Je trouve qu'il y a une certaine idée. Euh, Steve Chenche est vraiment hallucinant. Enfin, cet acteur-là, il a un charisme de dingue. Et je trouve qu'il a une manière de parler, de poser ses personnages qui est absolument folle. Euh, on a Thierry Godard, on y a Vierzy, on a Bilet Chegrani, on a Medina Diara, on a Gina Diawara, on a Inès Zahor, Nolan Masraf. Je trouve dans l'ensemble que les acteurs sont bons. Il n'y en a pas forcément plus que ça qui arrive à être tellement être transcendant dans les seconds rôles. Je trouve notamment qu'Avzierzi est un petit peu moyenne. Je la trouve pas complètement habitée par le personnage et ça donne lieu à des scènes où je la trouve pas très investie. Et l'acteur principal, c'est un peu la même chose. Il y a une certaine idée, il y a une certaine manière de jouer avec lui, mais je ne sais pas si c'est que Cédric Ido a souhaité lui laisser trop de liberté d'interprétation. Mais je trouve que. C'est très bancal. Max Gomis emmène assez bien le film, l'acteur ayant une présence à l'écran assez fascinante, mais ne parvenant pas toujours par le biais de son jeu à totalement convaincre, malgré un physique assez impressionnant. Au bout du compte, la gravité, c'est une proposition. Et comme beaucoup de propositions, et j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus dernièrement au sein du cinéma français, il y a des trucs qui marchent et des trucs qui marchent pas. Alors là, ici, je trouve que c'est notamment une écriture qui est assez vide et assez bizarre, qui n'arrive pas forcément plus que ça à fonctionner parce qu'elle voudrait tellement se reposer sur les personnages qu'elle en oublie d'amener du contexte derrière, ce qui est un petit peu dommage. Pour autant, il y a une certaine idée du genre qui habite le film, que je trouve plus ou moins intéressante, plus ou moins bien amenée, plus ou moins bien, on va dire, dirigée par le réalisateur. Il y a une certaine idée. Le casting, c'est pas toujours ça, mais dans l'ensemble, je trouve que les acteurs s'en sortent bien. Donc la gravité de Cédric Hido, bof. Bah, pff... Si vous n'avez rien d'autre à aller voir en salle, pourquoi pas euh, Mais ce n'est pas forcément le film que je vous conseillerais le plus de voir en salle. C'est une idée, c'est une certaine idée du cinéma de genre. Ça peut potentiellement vous plaire, mais pas sûr que ça arrive totalement à vous convaincre. A plus